Ce qui a changé, c'est ma vie spirituelle. Avant, je lisais la Bible, mais par manque de compréhension, j'abandonnais. Depuis que je suis à bercheba ta vie en communauté m'a beaucoup aidé à vivre la parole de Dieu et à me rapprocher de Jésus. Je ne lisais pas la parole de Dieu. Je n'aimais pas la Bible, mais depuis que je suis venu à Berchéba, Dieu m'a changé à travers la Bible, et j'aime maintenant la parole de Dieu. Dieu m'a changé dans le domaine de la patience. La parole de Dieu nous dit aussi que chaque chose en son temps, ici, bas sur terre. Mais nous devons aussi travailler, évidemment, avant de recueillir les fruits. Dieu a changé ma vie à travers Bercheba. Parce qu'avant, j'étais une personne qui s'énervait rapidement. Je voyais les choses négativement. Mais grâce aux enseignements que j'ai reçus à Bercheba, ma vie a changé. Je suis devenue une personne patiente, une personne qui supporte les paroles, même qui font mal. Je remercie le Seigneur pour ses enseignements. À Bercheba, j'ai appris l'importance d'être intègre. Que ton nom soit non, que ton oui soit oui. Dieu m'a changé au travers L'exemple de sa manière de cultiver, comment il entretient le sol, les plantes et comment il prend les mesures dans son travail. Dieu a changé ma vision. Il m'a ouvert les yeux de voir sa création, et l'unité de sa parole et les tâches qu'il m'a confiées. Donc ici à Beersheba, j'ai appris à connaître ce que c'est que la vraie liberté avec le Seigneur Jésus et comment faire les affaires selon le modèle de Dieu. Grâce à Sheba, je suis rempli d'amour, de liberté, de courage et de connaissance pour mettre tout ce que j'ai appris en pratique. À Sheba, j'ai appris à lire la Bible en profondeur, à connaître Dieu et comment le servir. Ma vision et mon comportement ont beaucoup changé, ma façon de voir les choses et de les vivre. Je suis le saint christ le qui est le seul qui le